J'aimerais, par exemple, qu'on puisse faire ce genre d'interview à visage découvert notamment. Je voudrais pas être stigmatisé ou pénalisé en tant que consommateur. Je suis chef d'entreprise, j'ai 30 ans. J'aime le yoga, la randonnée et aussi les drogues. Cette loi en... en n'interdisant tout, en fait, elle a créé un énorme tabou autour des drogues et on met tout dans le même panier, en fait, alors que les drogues ont des effets qui sont très différents. Et je pense qu'il faudrait réouvrir le débat. C'est-à-dire que j'ai encore des personnes dans mon entourage avec qui c'est pas possible d'en parler. Euh, parce que immédiatement quand on parle de drogue c'est euh, quelque chose qui va susciter de la peur. Et de la peur euh, de perdre son travail, de faire des overdoses, euh, voilà, de, de se transformer euh, physiquement en un, en un déchet parce que voilà, on a tiré sur un pétard, il y, y a beaucoup de, de, de, de clichés, de tabous qu'il faut démonter. Aujourd'hui, la loi de 1921, elle est totalement inefficace. Parce qu'il est très facile de se procurer de la drogue et l'utiliser. Personnellement, je suis privilégié parce que je sais comment acheter ça sur le dark web, par exemple. Donc la plupart du temps, je suis capable d'avoir les produits que je veux et c'est vraiment ça que j'ai. Mais je sais que pour beaucoup de gens, souvent, on, ils vont acheter euh, quelque chose et puis ils vont recevoir quelque chose qui donne des effets à peu près pareils, mais qui seront beaucoup plus nocifs. Et donc du coup, bah, je ne suis pas sujet aux fouilles, aux aux contrôles qu'ils peuvent avoir très régulièrement dans le, en bas de chez moi, hein, par exemple. Hein. Donc euh, je vois qu'il y a aussi euh, une différence de classe aussi dans la manière dont, dont, dont la drogue est traitée et qu'on vise euh, surtout euh, des personnes qui sont euh, moins privilégiées que moi. On a besoin d'avoir un dialogue plus adulte vis-à-vis euh, -vis de la drogue et notamment des bénéfices qu'on qu serait susceptible d'en retirer. Si je regarde des pays qui ont commencé en fait, à, à travailler avec euh, les psychédéliques en thérapie, les, les résultats sont tellement probants et tellement encourageants, bah, en fait, il faut qu'on revoie totalement notre relation à la drogue. Et, et ça, je, je trouve que c'est un débat important et qui a le potentiel de, de vraiment transformer la société. Et si je participe à, à cette capsule, c'est parce que j'y crois. Je pense que c'est possible, que notre génération va porter euh, ce changement-là.